Une marque, c'est beaucoup de choses. C'est souvent la différence entre rester dans l'ombre et être en évidence. Plus que jamais, les marques doivent se distinguer. L'offre doit être agréable à l'œil et irrésistible à l'âme. Sinon, elle ne vend pas. Étonner son client, lui faire vivre une expérience particulière et stimuler ses sens, c'est ça qui s'avère la nouvelle manière de fidéliser. Il y a une multitude d'éléments qui rentrent en ligne de compte quand on élabore une marque performante. Les caractéristiques qu'on y associe, les émotions et les valeurs qui viennent à l'esprit quand on pense à la marque, l'expérience que les gens ont eue ou celle qu'ils auraient aimé avoir et les idées et les idéaux que véhicule l'organisation. Finalement, une marque, c'est en quelque sorte une idée ou une image puissante qui existe dans l'esprit et dans le cœur des gens qui sont en contact avec cette dernière.